Je voulais remercier aussi Thomas euh, d'être euh, euh, présent avec nous et de nous faire partager euh, ce film. Je pense que c'est euh, tout à fait important pour, euh, pour nos étudiants en cinéma, euh, que ce soit les étudiants euh, de licence de cinéma, mais aussi les étudiants du, du master et euh, du master documentaire, euh, donc euh, qui affrontent justement cette question de de l'écriture euh, documentaire euh, à, travers, euh, à travers la pratique euh, et évidemment pour nous c'est tout à fait important de leur permettre de rencontrer euh, des, des praticiens qui sont euh, vraiment euh, aux, aux prises euh, avec, euh, avec ces questions euh, donc euh, euh, voilà nous avec euh, avec Clément Puget, euh, on a cherché à travers euh, euh, un certain nombre de questions, euh, des questions relativement, re, relativement simples, mais à revenir vers euh, vraiment le, euh, le processus de création et puis euh, en quelque sorte la, voilà, le, le, ta, ta pratique, comment les choses se sont, euh, se sont faites de façon à ce que euh, justement ça ça puisse servir à nos, à nos étudiants et puis les permet, leur permettre aussi d'avancer, euh, de, voilà, de comprendre euh, ton, ton chemin, le chemin que tu as réussi à tracer justement euh, à travers euh, toutes ces questions qui ne sont, sont pas, pas évidentes. Euh, donc, euh, euh, donc voilà un peu le, le, le fil qui a, euh, qui a dirigé notre, euh, notre, notre questionnement. Et, euh, et donc, c'est vraiment important aussi, euh, je, voulais le, je tenais à, à le souligner, toutes ces, ces questions qu'on va t'adresser, euh, parce que, voilà, ça nous permet aussi d'aborder ton cinéma de façon plus précise, pour pouvoir aussi euh, en parler, euh, on a besoin d'établir, euh, évidemment, ce, ce dialogue euh, avec, euh, avec toi. Donc, euh, euh, pour euh, pour débuter cette euh, cette... Cet, ce, ce, ce, ce questionnement, on, on s'est proposé de, de revenir un peu sur ta, ta formation euh, et sur euh, donc, ton, ton parcours euh, de cinéaste. Euh, Est-ce que tu pouvais un peu nous, nous raconter euh, plus précisément, tu l'as fait un peu ce matin euh, déjà, euh, mais, euh, mais comment tu es arrivé euh, au cinéma et, euh, et comment en fait... Euh, euh, tu, enfin, à travers un, un certain nombre de films, euh, tu es arrivé vers, euh, tu as comment, tu as établi une, euh, un, une façon de procéder en fait, euh, avec, euh, avec des, euh, voilà, des interlocuteurs et, euh, et et comment, voilà, ça t'a, ça t'a amené euh, à, au moment du premier film en fait de la de la de, de ce film donc, que tu appelles film d'intervention bon j'espère je, je, je, je, je prie de, par avance de m'excuser parce que je, je suis euh, donc comme j'ai indiqué au début de la conférence euh, ni universitaire et, et encore moins un orateur je, je et surtout là je viens de traverser six années extrêmement euh, euh, éprouvante en termes de, de, de travail. Donc j'ai peur, peur, ce soir, je vous le dis, hein, d'être euh, extrêmement vague, maladroit dans l'expression, euh, de, de dans la tentative de transcription de ce que, de, de que j'ai vécu ou, enfin, et, en tout, et en tout cas dans, dans les réponses que enfin, le cadre de, de, de, réflexi, de réflexion que nous va nous proposer Marguerite et, et Clément. Euh, donc je, je vous prie de, de, de m'en excuser. Bon, ce qu'il qu faut préciser, euh, peut-être avant tout, c'est qu'avant d'entrer de en cinéma, je viens du livre. Je viens du livre, du texte. Et donc j'ai eu une première partie de, de, de, de ma vie qui a été consacrée euh, à l'animation d'une revue de pensée critique qui a été citée euh, ce matin, hein, une revue de pensée critique internationale qui s'appelle « Le passé ordinaire ». Qui est né ici à Bordeaux euh, au début des années 90. Euh, et euh, ben je pense que c'est important parce que c'est d'abord ce qui explique que je suis plus à l'écrit qu'à l'oral. Mais euh, ça, c'est euh, un premier point. Mais c'est important parce que c'est vrai que ce qui s'est joué euh, pour nous à ce moment-là, c'était un moment particulier, ces années 80, enfin, ces années post-89, c'était voilà, un moment où on nous présentait la fin de l'histoire. Et donc la, la, la question qu'on se posait au passant ordinaire, c'était de comment réouvrir précisément cette, cette, cette, cette histoire euh, et comment... Euh, on... Il était pour nous important à l'époque d'essayer de réapprendre à nous lire, à nous lire... Un, un, un, entre les, les, les disciplines des sciences humaines, des, de la philosophie, de, des, des, des sciences aussi dures, mais aussi entre les, entre les arts, les arts contemporains, la poésie qui occupe une place importante dans, notre, dans nos travaux, la littérature contemporaine, les arts plastiques, évidemment la photographie qui était centrale même dans, dans, dans le, au passé ordinaire, le cinéma, euh, la danse, le théâtre, enfin, etc. Mais euh, au, pour revenir aux sciences humaines, euh, c'est ce qui était aussi important pour nous, euh, dans cette volonté de, de réapprendre à nous lire et regarder, les, les... c'était aussi au sein, ces, au sein de ces disciplines de, de, de réapprendre aussi à nous, à nous lire, à faire pont, y compris entre les écoles. Euh, C'était un moment où euh, certains, comme euh, Bourdieu, constitu des, avaient des, des, des, de vraies écoles derrière eux, des, des, des étudiants, euh, qui commençaient à, à, travailler, à, à attaquer très sévèrement, par exemple, les, les, les travaux d'un rancière, etc., etc. Et moi, je me, je me disais, on avait la chance... J'ai eu la chance d'être de, de, de, en correspondance très tôt avec, euh, avec toutes ces, ces chefs de file de, de, de, la, de la pensée critique bien, bien avant l'histoire du Passant d'ailleurs, mais, mais pour certains. Euh, et c'est vrai que cette, le, la présence de ces chefs de file au, au sein du Passant était, était intéressante pour nous. Une fois qu'ils avaient compris, qu'ils avaient adhéré à notre démarche, c'est-à-dire de réouvrir des voies de circulation, euh, on, on a pu effectivement commencer à à, à, à redéployer une, une réflexion qui, qui, euh, qui, qui, qui cherchait à, à, dans, dans ce travail collégial à, à, à, par le prisme de, de ces calidioscopes de, ce, de, de, enfin de, de, de, ce, de par le prisme de, ce, de, ce, de cet objectif euh, voilà, de, de, de, de multiples entrées à, à se coltiner à nouveau frais des, des, des questions euh, finalement, ancienne ou qui, enfin, qui, qui, qui hanté notre, notre, notre modernité. Quoi. En, en l'occurrence, par exemple, pour revenir à notre sujet du jour, euh, la question de la transformation des conflits était centrale au passant. Voilà, Edouard Saïd était traduit par Étienne Balibar. Euh, euh, Castoriadis euh, travaillait sur les Balkans, quand... Euh, fin, je, quand euh, fin, euh, aux côtés de Chomsky, qui est devenu chroniqueur à la, à la fin de, de, de notre aventure, euh, mais aussi de, de, de, de, du second du secondement du de du seconde Marcos, qui dès les années, je, sais, je crois que c'est en 1995, donc très tôt dans, dans, dans, dans leur lutte euh, au Chiapas, euh, venait témoigner euh, très régulièrement de, à la fois de, de ce qui se jouait dans leur lutte euh, euh, au quotidien, mais aussi de ses interrogations et, et, et qui, a, qui, qui nous appelait sans, sans arrêt à, à aussi un, un, à venir avec lui à ses côtés répondre à, à des problématiques politiques extrêmement conséquentes qui se posaient pour eux. Et donc c'est vrai que c'est peut-être là que pour ma part, en tout cas, clairement, en tout cas, le passant était une, une école de formation. Euh, je pense que pour, Toi, be pour, be pour, pour beaucoup d'entre de, nous, pour, pour beaucoup d'entre nous, oui, là je parlais début 80, de, au début ouais. des années 90. Ouais. Et effectivement, donc, bah, comme on peut accélérer, mais mm, effectivement, on, dans le cadre de nos activités, au-delà de, de, de, de, de la revue de pensée critique et des éditions qui se sont, à partir de 96-97, se sont adjointes à ce, à ce, à ce travail, donc des, des, des, on, on a, euh, à la fin des années 90, euh, euh, mis sur pied ce, ce, ce, ce festival et Rio les Rencontres Internationales de l'Ordinaire qui qui avait pour objectif de faire se rencontrer les sciences humaines euh, les littératures et les cinémas et voilà dans, toujours dans ce souci de de s'auto éclairer de s'auto questionner de voilà Bon, une dynamique qui était, enfin, qui était très collective et, enfin bon, et qui était euh, euh, riche à, pour mille et une raisons. Euh, alors, pour ce qui est de m'a rentré au cinéma, il euh, y a une première cinéphilie euh, qui, est, qui, donc, qui, est, qui, est, qui est ultérieure pour, pour moi, où j'ai... Bref, elle commence très très très tôt euh, dès le primaire où je m'occupe euh, euh, dans l'école primaire où je suis euh, au BS Pessas, euh, chez mon cousin à la Fé. Je m'occupe du ciné club, j'ai euh, le privilège d'aller de, chercher des bobines de 16 et les monter, voilà, bon bref. Donc euh, je projette euh, très rapidement euh, des, des, des films et je me projette dans le cinéma, dans une ciné certaine cinéphilie très tôt. Et c'est vrai que les rios, ben c'est l'occasion aussi de, de, voilà, de, de, de pouvoir partager avec du public. Euh, c'était intéressant parce que ces rios, c'était aussi une agora en place publique sur, sur, sur, la, sur la place euh, Camille-Julian. Euh, enfin, il y a eu plusieurs lieux. Mais enfin, la, la, la dernière date, c'était Camille-Julian. Euh, voilà, on, on rassemblait 300, 400, 500 personnes qui venaient voilà, discuter avec nous. Enfin, bon. Et... Euh, je commence à tourner des, des choses autour, autour des, des années 2000 qui seront pas malgré que, enfin, que je rendrai pas public euh, tout de suite je pense enfin, que je ne souhaitais pas, souhaitais pas rendre public à l'époque tout, tout de suite euh, et puis c'est euh, au tournant enfin en 2006 vraiment que je, man, enfin, que je je commence à manier plus l'image animée euh, autour d'une autre aventure que l'on lance après le passant qui s'appelle l'autre campagne et qui réunissait, réunissait, réunissait à l'époque des, des chercheurs des praticiens euh, des, des militants euh, avec l'idée de, de se coltiner à, à la construction d'un programme politique aller des, des politiques familiales aux politiques, aux politiques internationales et dans ce cadre là le Quotidien Libération m'avait demandé d'animer un, un blog filmique euh, qui que j'avais intitulé Portrait d'idées, où l'objet précisément était de, de tenter de, de, de, de capter, de filmer des, des idées, des idées politiques en l'occurrence. Et c'est là où... Voilà, où, euh, où, on, où on commence à, à, à germer cette idée de... de, de de, de, de passer derrière la caméra de manière plus, plus, plus conséquente. Alors, il y a eu des, quelques films d'intervention. Euh, je, je, je suis obligé de, de prendre des antisèches, pour, même pour répondre à ma filmographie, c'est dingue. Alors, donc, euh, Réfutation, qui était un, un, un film qui a été, euh, qui a été fait euh, entre les deux tours des présidentielles de, en 2007, et qui venait déconstruire euh, le, le, le, le programme de, de Nicolas, Nicolas Sarkozy à l'époque. Et qui, je crois, enfin, euh, je ne crois pas, j'en suis sûr, euh, euh, a fait à l'époque ce qui était énorme, plus d'un million, deux cent mille vues sur Internet. C'était voilà, des, des propositions qu'on faisait et qu'on mettait en libre accès euh, sur le Net. Et qui, voilà. euh, donc après, c'est suivi de différents. différents y a, y a su, su, enfin, ouais, Qu'est-ce qu'il y a eu L'enchaînement, c'était après le, un travail sur, sur l'université, les réformes universitaires. Donc là aussi encore. Du côté du film d'intervention, notamment avec l'université Le Grand Soir, euh, qui était euh, euh, enfin voilà, faut qu il y ait une réflexion sur les réformes en cours dans ces années-là, qui était extrêmement violente et qui tendait à, à porter atteinte assez fortement, euh, comme vous le savez peut-être, nous sommes à l'université, donc vous le savez peut-être mieux que moi, euh, aux structures de, de, de l'université et de la recherche. Euh, dans ces mêmes années, pour différentes raisons, parce qu'on avait beaucoup aussi travaillé les questions qui, qui, qui, qui, qui tournaient autour de la justice, euh, j'ai réalisé, alors là, quelque chose... D'ailleurs... <rire> Je chose sais que quelque tu, chose. <rire> quelque chose que tu connais bien. Euh, un, un film au, autour, autour de la justice, qui, enfin, qui questionnait la justice et sa place dans la société. Euh, et c'était un, un portrait... Euh, euh, à l'occasion des 40 ans du syndicat de la magistrature, qui est un, un syndicat, euh, euh, on va dire, euh, très progressiste <rire> par rapport à, au corps magistral, enfin, à la magistrature qui était, un, enfin, qui était ju en tout cas, jusqu'à 68, on va dire, un, un corps relativement, voire très conservateur. Euh, à l'occasion de leurs 40 ans, eu, enfin, je leur ai proposé de... Enfin, où ils m'ont proposé, je ne sais plus comment ça s'est fait, enfin, euh, de, de faire un portrait, effectivement, de, enfin, de travailler un travail au, autour de, de, de leur action, mais plus profondément, ça c'est moi qui leur ai proposé, de, de faire euh, euh, un portrait aussi de, de la justice et ses interactions avec la, la, la société. Donc ça a donné, donc les mauvais jours finiront en 40 ans de justice en France. Euh, Ou.. Dans ce film, on introduit au-delà des, des entretiens, euh, alors non, non pas des images d'archives, mais euh, des extraits de, de, de, de, de fiction. On appelle de la fiction. On appelle de la fiction pour voir comment la fi la, ces questions de justice hantent euh, le cinéma. Et Pour ce faire, j'ai eu besoin à l'époque d'une jeune <rire> assistante, Marguerite Vapereau. Voilà. <rire> qui, qui m'a euh, prêté une main extrêmement forte dans, dans, dans, la, dans, la, dans cette aventure où je crois, je crois qu'on cite euh, aux alentours de 150 films euh, dans ces dans, ces deux, dans ces deux, deux, deux, deux heures euh, ces 126 minutes de, de, de, de, de, de cinéma euh, plus tard un peu plus tard euh, ce, ce même euh, enfin, ce chef de l'État et son, son, son nouveau gouvernement euh, avaient eu la, la prétention de, de, de, de, de, de, de nous infliger un, un ministère d'identité nationale. Et donc j il me semblait euh, que là, là, il, là aussi, il fallait, il fallait intervenir. Euh, et donc on a, on a <coughs> au-delà d'une mobilisation... Euh, euh, politique et enfin au niveau enfin au niveau de l'espace de, de, de la France on a on a réalisé un film qui s'appelle Ulysse clandestin ou les dérivés identitaires où là on faisait jouer euh, différentes euh, intervenants enfin amis enfin qui, qui avec qui on a travaillé avec le, le, le passant enfin qui était là encore des fin, des, des gens euh, voilà enfin qui étaient très très proches et il fit de la pensée critique qu'on faisait des, dialoguer à ce moment là non plus avec le, le, le cinéma, mais avec euh, la littérature. Euh, après, donc, il y a eu ce, ce fameux pensée critique euh, qui était, euh, bon, pour nous, un, un tournant assez fort. Je dois dire que c'est un film qui, qui, qui, a été, qui, a été, euh, qui est sorti en, en salle donc en, en, en 2013, mais qui a été réalisé en 2012, au lendemain, de l'incendie de des locaux de la bande passante, qui était aussi mon domicile, un incendie criminel où l'ensemble de ma <coughs> bibliothèque et, euh, et de, de notre, donc, du coup, notre maison ont été détruites, euh, l'ensemble des archives aussi du passant euh, et surtout l'ensemble le, de, <coughs> de nos films et de nos rushs ont été euh, ce jour-là dérobés voilà et donc du coup il fallait rebondir et la, la réponse euh, donc à, à, à cet incendie qui de enfin, qui était censé nous faire taire a été notre monde donc un, un portrait constat de des, des, des dysfonctionnements de, de, de, de notre monde et euh, une tentative de euh, de, de répondre cinématographiquement et par la pensée euh, donc à ces nombreux dysfonctionnements voilà voilà donc comment on, enfin de fil en aiguille on, on arrive, alors je, je passe évidemment à côté de ça j'ai dû réaliser, enfin, a, on, a, on a fait euh, euh, je sais pas, 150 ou, ou 170 euh, portraits entretiens qui ont, qui ont jalonné toutes ces, toutes ces années c'est une façon pour moi aussi de, de, de rendre euh, une façon pour moi de rendre public euh, bah, tous les, les apports, les, les richesses que j'avais enfin, pu, euh, euh, qu pu me donner euh, dans ces années du pass ordinaire, dans ces années euh, de l'autre campagne. Et il me semblait que mettre en partage euh, les, les, les réflexions de, de ces femmes et de ces hommes qui qui ont habité tous nos, tous nos espaces collectifs, étaient extrêmement importants. Donc euh, voilà, c'était parallèlement euh, à, ces, à ces productions cinématographiques, il y avait ces signes entretiens qui, qui euh, jouaient, jouaient un rôle important et qui ont été rassemblés pour partie, pour seulement 47 d'entre eux, dans un coffret qui s'appelle « Pensée critique », Kit de survie éthique et politique pour situation de crise au pluriel. Euh, voilà. Donc ça, c'est des activités, euh, on va dire, enfin, voilà, qui m'amènent à, à rentrer lentement euh, en cinéma. Il euh, y a juste une question, parce qu'on est là aussi pour dialoguer avec les étudiants. Donc euh, Noémie Ouais. les projets dont vous venez de parler, euh, euh, plus axés sur la politique, du coup. Voilà. Merci. — Non, ouais, non vous, avez bien, vous faites bien de, de, de me reprendre. Et n'hésitez pas à le faire euh, jusqu'à plus soit, parce que moi-même, je me sens pas du tout clair. Donc... Euh, — Non, non. Si es très clair, <rire> mais c'est vrai que c'est tellement non, non, riche... — que. sûr. Il... Bien sûr. Voilà, bien sûr. Non, non. Mais... Alors, donc oui. Alors pour... Enfin... En fait, non. Le, le, le seul... Le, je crois que la seule commande, si je dois, enfin, j'espère que ma mémoire ne me trompe pas. La seule commande qu'on a, qu a eue, euh, mais qui, je ne sais même pas si c'était vraiment une commande, enfin bon, c'était à l'occasion, il euh, y a eu une loi sous Sarkozy qui était absolument dingue, c'est avant l'intervention d'Ortofeu, qui était, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il faudrait des, des juristes avec nous, là, des, euh, la, la loi sur la rétention de sûreté. Et donc... Euh, nos, nos camarades du syndicat d'administrature, la récession de sûreté, c'est-à-dire qu'on euh, on, on maintenait en prison euh, des, des personnes qui n'avaient pas encore commis de... Mais parce qu'ils supposément ils pourraient être dangereux, donc on les, on, on les privait de liberté. Hein. Donc, euh, donc du coup, le, le syndicat euh, de d'administrature, face à la violence de, de, de, cette, de la possibilité de cette loi, m'avait demandé si je pouvais réfléchir à quelque chose. Et donc, du coup, j'avais euh, répondu par un film qui s'appelle « Une panne infinie ». Voilà. Et qui... Euh... Mais là, j'ai pas mes notes, donc je ne peux pas pouvoir citer les films. Enfin bon, qui, qui, qui a travaillé sur, euh, sur un film de Spielberg en particulier, dont je... Là, ma mémoire ne me permet pas de... de... « Minority Report ».« Minority Report », c'est ça. Et donc, je, je, je... Enfin, on, on travaillait mm -hmm. autour de ça. Euh, pour ce qui est, effectivement, donc il y avait, après il y a eu les 40 ans de, du syndicat de la magistrature, euh, là c'est moi qui leur, une, qui leur fais la proposition, comme on était en travail sur le, la peine, une peine infinie, de, de, de faire un portrait pour leurs leur, leur 40 ans du syndicat à travers une histoire euh, de la justice en, en France sur 40 ans. Donc qui reprend les différents pans de la justice, la justice du, du travail, fin, etc. Enfin bon, plein, plein de choses où, où eux-mêmes ont été extrêmement influents en fait. Euh, pour le reste, non, c'est des, des, des, des propositions. C'est moi qui, qui faisais ces propositions en différents groupes, euh, voilà, que ce soit à des syndicats, l'université, à des, à des, à des, à des organisations d'étudiants ou de, je ne sais pas, enfin, ah, enfin, peut-être que tu en sois mieux que moi de ça. <rires> euh... Non mais pour les étudiants je voulais juste euh, rappeler euh, l'importance de du, euh, du, la revue du Passant ordinaire parce que ça a été Enfin, moi j'étais euh, à l'époque étudiante euh, d'un côté en histoire et de l'autre côté en philosophie et c'est vrai que euh, dans ces départements c'était très difficile, on avait l'impression que c'était des départements qui n'arrivaient pas à penser ensemble euh, et c'est une des spécificités en fait françaises euh, c'est que l'histoire et la philosophie en fait se, se sont constituées en fait euh, d'une certaine façon l'un contre l'autre, plutôt que l'un avec l'autre, contrairement à, à d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie, où les choses sont beaucoup plus... Euh, enfin, sont, sont, sont, sont très différentes. Et c'est vrai que le passant ordinaire, enfin pour moi, c'était un, un lieu extrêmement important euh, parce que c'était euh, cet espace, justement, où tout d'un coup, histoire, philosophie, politique, pouvaient penser vraiment ensemble. Et donc, euh, Thomas, euh, à travers tout ce, ce travail éditorial, de réunir tous ces gens, c'était extrêmement riche pour, euh, pour pour des je jeunes gens qui ont envie de de, de de penser de penser le monde et donc euh, euh, et ce qui a été intéressant après c'est voilà moi j'ai fait un mouvement aussi euh, vers le cinéma, euh, donc euh, plutôt vers les études cinématographiques et l'histoire du cinéma, quand toi tu as fait un mouvement plutôt vers de, le, le cinéma en tant que praticien, et c'est vrai que, donc à un moment, euh, j'ai pu euh, essayer de tenter de t'aider, même si, euh, bon, je considère qu'à l'époque, j'étais quand même dans une grande confusion. <rire> Parce que j'entrais juste en cinéma. Donc c'est vrai que ça... Mais, euh, mais, euh, mais c'était vraiment euh, tout à fait passionnant de suivre euh, comme ça tes premiers pas euh, euh, de cinéaste et puis donc euh, le saut que tu fais euh, de, donc, euh, à, à ce moment-là. Euh, donc... Euh, euh, pour, euh, pour continuer avec, euh, avec, euh, avec cette question et avancer justement vers, vers la question basque, parce que je pense que c'est important de, de mettre euh, tout de même ça au, au centre, euh, donc euh, tu rentres en contact avec, euh, avec les basques et, et justement peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu parallèle entre le travail avec le syndicat de la magistrature, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui commence à s'établir où il te demande quelque chose ou bien euh, toi tu proposes quelque chose parce que tu sens qu'il y a un manque euh, et puis euh, et, et puis en fait toute la série des films basques en fait se, se construit comme ça euh, petit à petit à travers euh, euh, ce dialogue qui va petit à petit se s'approfondir se, euh, mmh. euh, et, euh, et moi je voulais juste euh, euh, avant de parler vraiment donc du, du travail euh, te demander en fait euh, Comment, enfin, comment est-ce que tu, tu, tu, as, tu as ressenti le paysage euh, audiovisuel euh, basque quand tu es arrivé Est-ce que euh, tu avais l'impression d'arriver à un endroit, euh, voilà, enfin, euh, comment tu l'as, comment tu l'as perçu au début euh, en arrivant euh, au moment de la, de, de, de, où, tu as, où tu as fait ton premier film, et puis peut-être justement euh, comment tu l'as petit à petit euh, découvert à travers des rencontres euh, voilà qui, qui ont jalonné en fait euh, euh, tout ce... Euh, tout ce, ce parcours de de, de, de cinéma, euh, donc euh, en compagnonnage avec euh, avec les militants de l'ETA, mais où évidemment, voilà, tu as rencontré des historiens, des... Donc est-ce que tu peux nous parler euh, de... Ouais, — Au départ, quand, quand j'arrive sur le territoire, euh, en fait, le, donc le, le 17 décembre au matin... Euh, J'arrive pas du tout avec l'intention de, de, de filmer, parce que moi j'étais en train de finir l'écriture de... Enfin j'avais fini l'écriture de La forêt des signes, donc une, une, un long métrage de fiction, qui allait démarre, dont on allait démarrer le développement. Et je venais juste... Euh, il se trouvait que dans, parmi les artisans de la paix qui venaient d'être arrêtés le, le, le, la veille au soir, euh, j'en connaissais, euh, connaissais au moins deux des trois. Ils étaient cinq, mais il faut dire qu'il y avait enfin, trois artisans de la paix. Il y a plus une journaliste et un caméraman euh, qui étaient sur place, qui, qui avaient été arrêtés. Et donc le lendemain, je, je viens euh, en Iparaldé. Enfin, J'ai attendu les, les quatre jours de, des gardes à vue, euh, puisque c'était des gardes à vue pour... Euh, enfin, Faites euh, enfin, sous l'égide de l'antiterrorisme, donc elles sont bien sûr plus longues. Et ce que je venais proposer, c'était plus de réveiller, enfin, d'accompagner une, une, la défense ou travailler euh, avec eux à leur défense, sachant que, évidemment, je, je, je, je ne suis. Je ne suis pas un spécialiste de, de ces questions-là, mais euh, euh, je, je connaissais de par euh, l'ensemble de mon travail énormément de, de, de juristes et, et d'avocats de, de, de, et, et de juges qui euh, enfin, que je pouvais mobiliser assez facilement. Et donc c'était vraiment dans un premier temps pour ça. Et en discutant donc quatre jours après. Euh, avec les, les principaux concernés, euh, très rapidement, j'ai compris que le, le, le, le, la question de la défense était subalterne à, euh, évidemment, la, la nécessité d'avancer dans, dans, dans ce processus. Et à ce moment-là, j'ai euh, fait la remarque suivante, c'est-à-dire, ce qui était, qui était euh, assez simple pour quelqu'un d'extérieur, cest de dire que, évidemment, si euh, pour, pour que, que Beroco ou church enfin donc qui sont des, des figures extrêmement connues dans, dans l'espace public au Pays Basque, euh, quel que soit leur, enfin, enfin, enfin le dispositif qu'ils avaient qu'ils avaient prévu, n'arrivait pas à contrer la, la, les, la médiatisation qu'avaient qu les voix des ministères de l'Intérieur euh, euh, français et espagnol. Et donc euh, à, à tel point que, ce, comme vous l'avez entendu ce matin, euh, le, le, le, le, le funeste euh, ministre de l'Intérieur Bruno Roux déclarait sur, sur les ondes européennes ce soir-là avoir porté un coup dur à l'organisation ETA, en arrêtant... Des, des, des, des, des gens connus pour leur engagement non-violent hein, et qui, qui, qui n'étaient là que pour neutraliser par neutraliser en même temps, euh, rendre inutilisable percer des barilliers, rendre, rendre inutilisable des, des, des armes, neutraliser des, une toute petite partie de, de l'arsenal du Pays Basque je leur disais le, le truc c'est que en plus, enfin, non seulement, un, il me semble que cette stratégie de, de, de faire petit bout par petit bout risque d'amener l'ensemble de la population basque à être arrêtée et tombée sous le coup d'antiterrorisme. Donc ne faut-il pas y aller sur du one-shot, avec tout ce que le, la complexité que cela, évidemment, recouvre Mais, mais par ailleurs, il faut absolument parler depuis depuis, la France de, ou l'Espagne, de, mais de, de, de, de vous... Euh, pour qu'on qu qu comprenne la nécessité de, ce, de, de ces armements parce que si on garde cette euh, une communication simplement autour du Pays basque, vous êtes, vous, serez, vous resterez inaudible par rapport à la puissance de feu de communicante de, de, de, de, de, de, de ces ministères de l'intérieur. Et donc je, je les invitais à, à faire ce que je faisais, c'est à dire enfin euh, par ailleurs euh, des, des films d'intervention. Et euh, donc ça c'était une très très grosse discussion avec Tchutch et Pibiroco. Euh, je crois que c'était le mardi soir de leur, de leur libération. Si mes souvenirs sont bons. Euh, J'en suis quasi sûr. Et le lendemain matin, Tchutch me, me rappelle. Il faut savoir que Tchutch c'est un, un vieux copain, hein. enfin, on se connaît depuis très très longtemps. Enfin, euh, il me dit, on a, bien on a bien réfléchi, bon, ils n'ont pas réfléchi longtemps, mais ils, bien, ils avaient bien réfléchi, la nuit porte-conseil, manifestement, et plutôt que ce soit nous qui réalisions ce, ce film, on, on s'est dit que ce serait peut-être mieux que ce soit toi. Et là, bon, euh, voilà, c'est comme ça que l'affaire commence, en fait, voilà, ça, c'est le de, de dessous de la, la cuisine, quoi. sous l'assiette, ça s'est passé comme ça. Donc, euh, voilà, donc on a décidé, je sais, on avait bien sûr pas un le moindre centime. Euh, J'ai quand même discuté à ce moment-là avec Baki donc qui est euh, les chemins de la paix, cette, cette association qui travaille euh, au processus de paix de, de, de, de, depuis euh, bien longtemps, ce, qui a pris la suite de, de l'Ocarie, notre association qui était elle en égoalé, euh, qui faisait. Euh, euh, enfin, qui avait la même mission, qui ne faisait pas le même travail, mais qui avait la même mission. Euh, et donc en accord avec les artisans de la paix, on a, on a, on a, j'essaie de trouver d'abord des, des, des caméras parce qu'on n'aime vraiment rien. Donc c'est mes, mes mes producteurs Agathe Film, euh, donc euh, Robert et pas le nom, mais j'appelle Robert, je lui dis, écoute, j'ai ça, l'histoire est en train de se faire, c'est bon, c'est inespéré, enfin c'est impo très important de la documenter. Mais je pense que là on est, enfin il y a une urgence, c'est ce désarmement, il faut absolument l'accompagner. Qu'est-ce que tu en <rire> penses Comment on peut faire et il me dit, bah, passe, à, passe chez Agathe, donc, passe donc, à, la, à, la, à la prod, euh, prends tout ce que tu as besoin, et voilà, on te laisse... Euh... Et là, donc, euh, je descends non pas avec Lupchansky, avec, Lup avec Irina, donc, là, je fais un point, parce que, en fait, ça, c'est quand même important, parce que, sur ce, sur ce et c'est pour répondre à ta question, hein, sur, sur, ce, sur ce projet, euh, moi, enfin, jusqu'ici, jusqu ce qui jusqu est... Ce qui est fondamental de, pour arriver à faire euh, cinéma, pour moi, c'est de constituer des équipes et que ces équipes soient le, soient le plus... Euh, euh, Qu'on ait, qu ait une fidélité mutuelle la, la, la, au maximum. Le, le, le, le problème, c'est que sur, sur des, un projet au long cours comme ça, évidemment, je, je ne pouvais pas euh, appeler mes, mes, mes équipes euh, habituelles. Et donc, en l'occurrence, là, Irina Lupchansky, donc la, la fille de William Luchanski... Euh, un chef opérateur extrêmement, extrêmement important pour le cinéma mondial euh, l'homme au plus beau noir euh, avec qui je travaille de, de, depuis pas mal d'années euh, était pris sur un tournage et donc je, je pars avec euh, sa, sa première caméra euh, sa première euh, euh, ouais, même cadreuse pardon, qui a une deuxième, a une deux, deuxième caméra sur ses films que je connais bien avec qui j'ai déjà travaillé et catherine georges je la cite parce que c'est elle qui a fait le plan du canapé et euh, et donc on, on part donc avec ce matériel d'Agathe et on, on filme euh, donc le euh, ce premier court métrage on, on a quatre jours de tournage quatre jours de tournage et en tout je crois que c'est 14 jours entre tournage et montage et euh, donc ça c'est vraiment fait très très très très vite alors là, par rapport à ma perception du, du, du cinéma, enfin, de, du milieu du cinématographique basque, euh, à ce moment-là, ma perception, elle est, elle est assez restreinte. C'est-à-dire que je, je connais, euh, évidemment, des productions, essentiellement des productions du, du, du Sud. Pelo basca enfin... c'est un film qui est, qui est important, parce qu'il est, est réalisé en 2003, c'est le, le nom de, de son, du réalisateur m'échappe là, mais suis, je m'en excuse auprès de lui parce que c'était quelqu'un de, de très important qui a, qui a tenté de, de faire un, un point sur le conflit euh, alors que le conflit était encore, en, en, encore présent euh, en 2003, et ça lui a coûté c'est quelqu'un quelqu qui était extrêmement enfin, qui avait une carrière euh, très prometteuse euh, dans l'ensemble de l'Espagne qui avait été couronné par plusieurs prix par plusieurs Goya. Et qui, à partir du moment où il a fait ce film, euh, a été mais blacklisté euh, pendant de nombreuses années. Et a été empêché de travailler pendant de nombreuses années. Euh, donc j'étais au courant, de enfin, bien sûr je connaissais ces, ces, ces cinémas, mais je n'avais pas de relation directe à, à, avec eux. Je connaissais quelques personnes de l'audiovisuel euh, basque, Shimon euh, Carrer, euh, donc euh, euh, D'Arak vidéo et de Canal Doudé. Enfin euh, bon, j'avais une. Bon, mais euh, très rap je connaissais aussi le travail des. Alors plus théâtral, mais des, des, des frères Fuchs, Shimon euh, et, et Manèche. Enfin euh, bon. Mais très vite, j'appelle ces, ces, ces, ces gens. Et qui vont venir... Donc eux, me disent qu'à ce moment-là, ils sont en train de se structurer. Euh, parce que l'économie... Voilà, bon, je je, là, je parle... C'est compliqué quand je voyonne en face de moi. Euh, il faut savoir que, que, que le, le Pays basque sud est extrêmement... D'abord, en Iparaldé, il y a 300 000 habitants. En Négoaldé, c'est 2 700 000. Oui, donc, donc les forces ne sont pas les mêmes, et il se trouve qu'on a une communauté autonome de l'autre côté, et, et la Navarre, et la communauté autonome a, prélève son, son impôt et a des, des, des, des richesses assez conséquentes, et notamment à une industrie du cinéma extrêmement forte depuis euh, plusieurs années. Et des chaînes de télévision, et enfin, Des voilà. écoles de cinéma. Des hein. écoles de cinéma, bien sûr, bien sûr, des universités, enfin bon. On passe, des c'est pas mûr, mais donc il y, y a une vraie activité très très forte au niveau du cinéma, euh, ce qui n'est pas le cas, enfin ce qui était beaucoup moins le cas, enfin, enfin ce qui est... Euh, donc disons qu'il y, y a une activité aussi cinématographique euh, au nord, en y mais elle, elle, elle, elle était d'abord beaucoup plus, euh, beaucoup plus in, in, invisibilisée, beaucoup moins aidée par manque de financement et par désintérêt à ce moment-là, de, de, de, à cette époque-là, de, de, de la région aquitaine et du CNC, et j'en passe. Donc, euh, c'était donc plus des, des, des, des, des, des expériences militantes euh, ou associatives qui, qui, qui, qui étaient euh, qui qui structurées à, à cette époque-là euh, sur, sur, sur l'Hipparaldé. Euh, mais, effectivement, à ce moment-là, euh, les, les frères Fuchs me disent qu'ils vont travailler à, à construire une maison de production. Euh, et c'est important parce que, donc, euh, ils ne seront pas coproducteurs du court-métrage, mais dès le long, dès le moyen-métrage, ils, ils nous accompagneront, mais en nous demandant de, de nous accompagner comme si un, pour, pour se former, en fait, pour se former aux côtés de, de, de Sister, aux côtés de, de Primalucci. Donc euh, voilà, donc on, on commence à, à nouer, effectivement, euh, des, des, des relations... Euh, bah, au sein du cinéma, évidemment, et puis il y a des rencontres extrêmement importantes, euh, euh, avec, on, on l'a cité à midi, Yoshu Martinez, qui est pour moi un jeune réalisateur, qui est professeur de cinéma au, au, au, au, au Sud, qui est extrêmement, dont le tra, les travaux sont vraiment conséquents, et c'est quelqu'un de grande finesse, enfin, qui vraiment une, pour lequel j'ai beaucoup de respect et une grande amitié. Et puis donc, euh, n'ayant pas d'équipe... Et surtout me lançant dans un, dans un, là je brûle des étapes, mais, que, enfin, en sachant que j'allais me lancer dans un, dans un processus compliqué, y compris pour le tournage, on l'a, on l'a pas du tout dit euh, ce matin, mais c'est, c'est ce processus de de, de de de de de captation a été, a été extrêmement compliqué. Il faut savoir que. que nous, on avait une pression policière de dingue. Mais de dingue, hein. Enfin, je veux dire, c'était... Euh, voilà. Quand moi, je me déplaçais, j'avais jusqu'à 14 voitures de la DCRI qui me suivaient. Tout simplement pour me dire, euh, n'y allez pas. Voilà. voilà. Et on m'a rappelé sans arrêt que euh, l'apologie du, théro, euh, au, théro, du théro, enfin, au terrorisme... Euh, à l'audience nationale, ça coûtait 30 ans. On me l'a rappelé tout le temps. On me laissait des messages. On me... enfin, bon. Et euh... bon, quand on, nous, on cherchait, à, vous avez bien compris, à poser une hypothèse démocratique, pas, pas faire une apologie de, du terrorisme. Mais euh, voilà, donc, et, et surtout, ce qu'il fallait, c'est que, non ce... enfin, seulement, outre le fait, je, je... on va mettre de côté les, les, les, les pressions qui ont été faites sur moi. Mais l'autre, la question est beaucoup plus problématique un certain nombre de, de, de, de nos intervenants enfin voilà étaient, ne, enfin, il ne fallait pas qu'ils qu soient arrêtés, qu'ils soient menacés donc euh, il, fallait, voilà, il fallait donc une, une, une, enfin, une équipe cinématographique euh, donc, du coup très très réduite et relativement rompue à, au territoire on va dire ça comme ça euh, pour le dire à mot doux et euh, qui accepte de, de partir avec moi donc pour partie, Catherine Georges m'a accompagné. Quand il y, a eu, il y a eu des choses à faire de, très techniques, du style des, tournées, des, des, des des communications, pour reprendre des signaux très... Enfin, quand on était... à part, enfin, vous savez on l'a pas vu encore, mais vous allez voir, à un moment donné, tout à l'heure, dans la projection, on était avec David plat et on ne savait pas si les services... Enfin, on, on connaît la puissance de, euh, de la garde Civile. Euh, on ne savait pas si la ligne allait être, être coupée de, chez ses parents lors de notre conversation avec David, donc il fallait qu absolument qu'on s'assure de garder un signal. Donc il fallait que j'aie un ingénieur du son assez conséquent. Donc là, là par contre, c'était mes équipes que je faisais intervenir euh, pour pouvoir détourner sur des lignes publiques des, des communications, par exemple. Enfin, en, en, en amont de la potentielle intervention de la Guardia Civile. Mais donc, à part de très rares occasions comme celle-ci, je travaillais avec des techniciens euh, et des techniciennes euh, des et, et surtout Díparalde. Donc, euh, en, en, en l'occurrence, pour le long métrage, c'est Eniaout Castagnet qui signe la, la, la caméra principale, par exemple. Voilà. Bon, et oui, donc euh, la, la majeure partie de, de, de, de l'équipe va être, euh, va être euh, basque j'ai répondu à ta question Oui, ouais, si, si, ça, ça, ça permet d'avancer justement ouais. dans, dans, dans ce chemin qu'on essaie de, de, de construire à travers tes films. Euh, je voulais, bon, pour, pour prolonger sur cette, parce qu'il faut qu'on avance quand même, ouais, euh, donc il euh, y a... Euh, la question donc des, des témoins, des, du choix que tu as pu faire de, des témoins, on voit qu'il y a une évolution en fait d'un film à l'autre et on va le constater d'autant plus en voyant euh, l'hypothèse démocratique. C'est pour ça que je vous invite vraiment à, à venir ce soir parce que ce qui est vraiment, c'est est tout à fait passionnant de voir euh, comment en fait chaque film en fait est une forme d'étape à travers un, un, un, un chemin euh, dans la, la la construction de, de cette histoire basque et c'est c'est d'autant plus important qu'il faut vraiment. Enfin, moi, je, je voudrais rappeler euh, aux étudiants, enfin, que moi, les, le cette question du conflit basque, je l'ai découvert euh, euh, à la télévision étant enfant, euh, la télévision nationale française. Et pour moi, le l'ETA, c'était une organisation terroriste, en fait. Et, et il faut... Si vous regardez un peu les, les documentaires qui, sont, qui ont été créés, en fait, euh, qui ont été faits sur, sur ces questions euh, et, euh, et donc financés par la télévision, c'est très souvent... Enfin euh, euh, le... Et on peut les résumer par ETA égale violence en fait. Voilà. Et en fait, euh, le cinéma de de, de Thomas et la, la, on peut dire la lutte en fait de, de Thomas face à à tout cet appareil en fait qui essaie d'empêcher cette parole d'émerger en fait, euh, c'est extrêmement important parce qu'elle elle vient justement nous, nous nous offrir quelque chose de de, de différent qui est qui est, qui est absolument nécessaire. Et donc, euh, et donc, bon, c'était juste pour, pour, pour un, un rappel, mais je voulais te demander, donc, euh, comment est-ce que les témoins euh, se sont imposés Et puis, il y avait cette question des historiens et de la parole des historiens que tu as pu rencontrer. Euh, en quoi est-ce que le, le dialogue que tu as pu avoir avec eux t'a nourri Et pourquoi est-ce que tu, euh, tu as préféré peut-être garder... Euh, bah justement, préférer la parole des témoins à celle d'historien, donc euh, qui aurait une, une forme de recul. Mais comment est-ce que ce, ce choix s'est imposé à toi petit à petit bon, Il y a plusieurs questions. Le, le casting, ouais. euh, il, se, il se fait en, en, en deux temps. Le, sur, sur, le, sur, le, sur le premier opus, donc le court-métrage que vous avez vu ce matin... C'est vraiment une, une, en discussion avec les artisans, Baki, Vidéa euh, et nous, ça, voilà, ça, savoir comment on pouvait aussi vite réunir euh, voilà, euh, une dizaine de personnes pour pouvoir faire ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce film d'intervention. Après, c'est posé d'autres questions. Euh, euh, et la, la, la première. Ce qui, qui m'est apparu, c'était la méconnaissance et, et le manque de, de, et le manque de, de surtout d'ouvrage de, de, critiques sur, sur cette question. Donc il a fallu, moi, me faire euh, euh, me constituer une, une bible. Je vais prendre des, des guillemets, hein, ai, mais euh, c'est un mot qu'on emploie pour les, pour les séries euh, audiovisuelles donc constitue constitue un corpus de de de de de de de, de texte de enfin une histoire donc qui est enfin, qui est donc qui m'a pris beaucoup de temps à à faire parce que je n'avais je n'avais je n'avais pas cette je n'avais pas de de je n'avais en fait je n'avais rien sur quoi m'appuyer. Et pour ça j'ai eu donc j'ai j'ai j'ai mais enfin interrogé les militants que je connaissais, les acteurs que je je connaissais euh, et surtout, j'ai eu la chance d'avoir dans ma boîte aux lettres un jour euh, l'ensemble de la littérature euh, euh, policière, enfin, de, de, de, de, <coughs> antiterroriste hein, qui, qui est venue jusqu'à moi. Donc ça, c'était très très précieux de savoir comment <coughs> la police observait ce territoire et comment il le cartographie, elle a cartographié la police antiterroriste. Et euh, ce qui était très impressionnant de, de, enfin, à la première lecture, c'était de se rendre compte que l'ensemble du territoire, euh, y compris euh, un, un sénateur euh, comme euh, Max Brisson, dangereux terroriste, comme tout le monde le sait, euh, était, pas, était surveillé par l'UCLAT. Donc au nom de l'antiterrorisme, il était surveillé comme, euh, comme je ne sais pas quoi, les agissements de d'un ancien, d'un un, un un, un ancien euh, militant euh, de TA ou d'hyperétatrac ou de, fin, vraiment c'est très très impressionnant de découvrir ça. C'était donc, mais bon du coup j'ai vu aussi des bords, j'ai vu apparaître donc différentes différentes figures dans cette littérature et donc je et là et, pff, je sais pas comment vous dire ça. Donc il y a eu il Enfin, cette idée donc de, de, de, de faire un, de, de, de, de, de, de travailler à partir de là sur, sur de rencontrer différents acteurs voilà, bon, on va dire ça comme ça je, je, je, je, je tourne autour du pot pour peut-être pour éviter un, un point mais en fait qu on peut qu'on y arrivera finalement à, à le à en parler euh, la question des, des, des, des la question des des, des obs, des, pas des observateurs, des journalistes, <coughs> quels qu'ils soient, historiens, sociologues, politistes, euh, euh, juristes. Non, non, on, on les a vraiment filmés, enfin, euh, euh, on en a filmé beaucoup. Ils sont, ils sont présents, euh, on les voit dans, dans le court et le moyen métrage. Par contre, pour, pour ce qui est du, du, du long métrage, il se trouve que, euh, outre le fait que, euh, pour moi, c'était... De, de revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, à une parole à la première personne euh, des, act, des acteurs euh, victimes ou négociateurs directs. Euh, euh, donc, in fine, comme ils étaient présents, enfin, comme leur leur parole à ces était présente dans le court et moyen métrage, je, enfin, ils n'avaient pas forcément la, la place là. Mais il se trouve que, leur place dans ce long, mais il se trouve que par ailleurs, j'ai essayé d'en de, de, faire rentrer quelques-uns, et cette, la, cette, leur parole ne tenait pas. C'est-à-dire que face à ces fameux blocs sensibles, euh, euh, à la première personne, ben, la parole qui, qui prenait plus de distance tombait. Ne, ne tenait, au montage, ça ne ça ne ça ne ça ne tenait pas ça ne tenait pas et donc bon enfin donc ça me ça me confortait dans mon choix d'avoir euh, en fait de, de voir l'ensemble de ce travail euh, comme comme un, un comme différents objets qui effectivement rendront tension mais se complètent hein et, et avec surtout euh, cette idée que euh, in fine, on, on, on aurait ben, l'ensemble de ces archives quelque part qui, qui pourront parler parce que euh, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc, euh, on a filmé, filmé donc plus de 70 personnes et pour des entretiens moyens de 4h40, donc les plus courts faisant 1h30 et les plus longs faisant 35h, 35h en temps cinématographique, c'est deux semaines et demie de tournage. Hein. Donc, c'est tr vraiment très, très conséquent. Quand on a 35 ans, sur et mêmes personnages, on a, personnage, on a mais, énormément, énormément de, de, de, de, de données. Oui, et, et on a, enfin, je ne veux pas dire qu'on a 70 films, mais si, enfin, ouais, on a vraiment énormément, énormément de choses. Après, euh, et là, ce n'est pas du tout pour... Euh, pour contrailler les, les historiens, mais... Euh, et là, il faudrait encore différencier, il faudrait rentrer, il faudrait avoir beaucoup de temps pour ça. Mais je, il me... Enfin Alors, là, c'est compliqué. Pour, pour moi, en tout cas, je, en France, je ne connais pas de travail d'historien critique sur, sur, le, sur le conflit basque. Je n'en connais pas. Je, je connais des contributions d'historiens de, de, qui, qui sont affectés euh, du côté d'une voix officielle... Euh, euh, et qui est, à mon avis, trop, trop, beaucoup trop près de la, de la police pour être ou de l'État pour, pour pour être d'un quelconque intérêt, en tout cas pour ce qui concerne mes films. Euh, je pense qu'en Espagne c'est la même chose, et je sais qu'au Pays Basque c'est ce tout à fait différent. Le problème c'est qu'au Pays Basque, alors c est, c est, c est, c est, ce travail euh, est peu traduit en français, ça c'est une chose. Et, euh, peut traduire aussi en, en, en castillan, c'en est une autre, mais je sais aussi que la question, euh, cette question-là, quelle que soit, et ce n'est pas du tout, alors là, une pierre lancée aux, aux historiens, quelle que soit la discipline, est encore tellement brûlante qu'elle n'est pas prise hum, dans son ensemble, euh, encore, enfin, voilà, par, par, par ses études euh, scientifiques. Me semble-t-il, en tout cas, c'est ce que c'est le constat que moi, j'en je, je, ai tiré. Et, et, mais par contre, ça ne veut pas dire que euh, euh, Yoshu Choueska, euh, c'est ça euh, Ouais. De, de, donc, euh, voilà, n'est pas un historien extrêmement conséquent et avec qui j'ai passé, je crois, enfin, on en a fait 7 ou 8 heures de mmh. tournage. Mais, euh, vous voyez, ce qui, on le garde dans le long-métrage, long euh, non pas en tant qu'historien, mais en tant que témoin d'un moment euh, très particulier dans les, dans, dans, dans, les, dans les années 70, comme vous allez le découvrir tout à l'heure. Mais il, il parle dans le long métrage à la première personne en tant que témoin. Il ne parle pas en tant qu'historien. Mais par contre, par ailleurs, on a fait effectivement ces 7 ou 8 heures et il faut absolument que ces 7 ou 8 heures euh, puisse être libérées pour qu'on entende. Toute sa réflexion en tant qu'historien en, en et, et, voilà, et toutes les précautions que lui-même va, va, va, va, va, va, va développer dans, dans, dans cet entretien pour, pour essayer de faire comprendre les difficultés qu'il qu a à pouvoir penser cette histoire. Mmh. Mais voilà, enfin, le, le truc, c'est ça c'est que on, enfin, il faudrait faire un film. Euh, sur, sur une histoire des historiens par, dans, dans, dans ce conflit, il faudrait faire euh, une histoire des, des, ju des juristes euh, sur leur regard, sur le traitement de, de, de la justice dans, dans, dans ce conflit, etc. etc. Il, y a, il, y a, il y a tellement de choses à... — Et, et c'est pour ça que la plateforme de... va peut-être te permettre voilà. de, enfin, voilà. de, de développer quelque chose voilà. de, sous une forme, justement, beaucoup plus euh, multipolaire euh, et permettre ouais. à, toutes ces, à toutes ces paroles d'émerger. Euh, bon. Pour, pour, euh, pour avancer encore un peu, je voulais... Euh, te poser la question des archives parce que nous, en tant que historien du cinéma, évidemment, cette question de l'usage en fait de l'image d'archives en fait, euh, à côté des témoignages, euh, elle, est, elle est, forcément importante puisque, bah, nous. Dans le cinéma documentaire, évidemment, euh, le cinéma de Lanzmann euh, est comme une pierre euh, voilà, un peu euh, euh, tout à fait euh, importante, même si elle n'est pas indépassable. Mais une des propositions que Lanzmann a tenues pendant très longtemps, c'était cette idée euh, euh, euh, qu'il ne fallait pas se référer à des, à des archives, à des images d'archives, mais uniquement aux témoignages. Euh, et euh, même si donc avec ses derniers films, on sait que Lanzmann est revenu complètement sur euh, sur sur cette cette idée. C'est euh, important. Et, euh, et donc je voulais savoir euh, comment est-ce que tu t'es positionné euh, par rapport à ça et euh, euh, et comment les, les images d'archives sont intervenues euh, dans ton euh, dans ton dans ton processus de création À quel moment elles se sont finalement peut peut-être imposé euh, et, euh, et et et comment est-ce que tu mais tu as travaillé avec elle Est-ce que tu as travaillé avec des documentalistes euh, Est-ce qu'il euh, y, y a des lieux justement où on peut avoir accès à ces archives Parce que, euh, bon, à l'INA, on peut trouver évidemment toutes les, les archives euh, euh, officielles de la télévision française. Euh, mais euh, j'imagine que justement, as, tu as utilisé d'autres images. Euh, donc là, on, on voit des images qui sont clairement issus de la télévision, mais il y en a d'autres dont le statut est un peu. Euh, enfin, on, on, se, on, on, se, on se questionne. Ça, on dirait qu'il y a des. Tu as utilisé des images de, de, films, euh, de films militants. Euh, donc euh, voilà, il y a cette question de comment est-ce que, que tu as tu as travaillé avec, avec ces images, euh, où est-ce que tu les as trouvées euh, et, euh, et comment elles ont, euh, petit à petit, euh, elles se sont imposées comme, euh, pour rentrer dans un dialogue justement avec les témoignages Alors, euh, bon, c'est toujours compliqué de, de répondre très, très, très précisément aux questions où mmh. je les ai trouvées, comment je les ai trouvées. Il y a plein de questions qui restent encore en suspens. Mais, mais, mais je vais essayer d'être le plus, le plus précis possible. Bon, d'abord, par rapport à ce qui est de Lanzmann. Euh, euh, mais tu, tu l'as dit toi-même hein. enfin moi évidemment choix reste pour moi évidemment un, un, un film de de référence absolue enfin donc je, je, je... Enfin, comme plein d'autres tu m'avais demandé de réfléchir donc j'ai essayé de penser mais mais, mais non Planesman c'est pour moi c'est vraiment un, le enfin, le enfin, la, la borne la plus solide euh, extrêmement importante, effectivement, ça marque un tournant dans le cinéma mondial. Et... Bon. Il ne faut pas oublier la raison pourquoi Lanzmann ne fait pas appel aux archives. Il ne fait pas appel aux archives parce que Lanzmann ne fait pas un, un, un film choix sur les camps de concentration, mais sur les camps de la mort. Voilà. Et donc... À partir de à partir de là, je veux dire voilà, personne n est, n est, n en, n en, comme dit, personne n'en revient, voilà, personne revient. Et, et enfin, ou en tout cas, il n'y a pas d'archives qui, qui reviennent de ça, ou les seules archives qui sont produites sont produites par l'ennemi. Donc c'est, enfin, donc je, je comprends tout à fait l'appel qu'il va faire à, à, à la mise en scène de et moi je et je trouve ça remarquable, enfin c'est remarquable. Mais n'oublions pas que lui, comme Riti amène des archives pour construire ses mises en scène, nourrissent Hein Alors, les, les, les, les acteurs, les intervenants d'archives hein, ou de faits, de voilà et enfin Chiritti c'est vraiment très très fort. Euh, il faut rappeler que Retti défend à fond le film. Hein, ce, ce l'hypothèse de ce point-tri que vous allez, vous allez voir ce soir. Non, mais je, je dis que c'est extrêmement, enfin, extrêmement important. Et que par ailleurs, donc, effectivement, Lanceman, comme tu l'as dit très bien, à la fin de, de, de, de, de sa vie, quand il sort, enfin, c'est pas qu'il sort de choix, il continue euh, son travail euh, d'exégète sur, sur la, la question, mais quand il va euh, interroger les sœurs, les, voilà, il va pouvoir faire rentrer des, des, des, des, des images d'archives, parce qu'elles parce que sont soit familiales, soit, enfin, voilà, c'est parce qu'elles sont produites par... Par, par d'autres, voilà. Et donc, euh, bon, donc je... je, je, je ouais. Et donc, donc, du coup, ça ne me pose pas de problème <rire> qu'ils ne mettent pas d'archives. Je comprends tout à fait la raison pourquoi il n'y pas d'archives. Je comprends tout à fait la, la raison pour laquelle ils, euh, ils, ils vont construire, enfin, faire de la mise en scène. Dans ces cinémas là ça ne me, ça me pose pas du tout de problème. Ça m'en ça pose hein, dans d'autres circonstances mais vraiment des, des très fortes d'ailleurs, euh, mais ça se rendra éventuellement l'évoquer chez d'autres cinéastes. Si, mais, mais je ne sais pas si c'est le moment d'ouvrir des polémiques, mais c'est vrai que celui-là, si je peux me le faire, ce serait vraiment très très bien. Mais... Euh, euh, non, non, non, non, non, mais on, on, on, on, on va... On, on, non, mais on laisse passer ça, mais on, on, je reviendrai dessus éventuellement si on a cinq minutes. Mm -hmm. euh, parce que vraiment, ça, je pense que ça, ça vaut le coup, parce qu'on... À trop esthétiser le, le, le cinéma, euh, voilà, on, on, on retombe sur Benetton et c'est jamais bon. Ça Passons. Euh, il faut noter aussi que Ritipan euh, dirige, euh, dirige une, un centre de documentation, hein, le, le centre d'archives Bofana. Ouais, voilà, il ne faut pas oublier mmh. tout ça, quoi. Hein, hein, donc, euh, donc, ils ne font pas usage de l'archive. Enfin, bon, ils, mmh. ils, font, ils font bien attention à ces archives. Bon. Et euh, jeanne encore aussi. Là, là, mmh. je discute, là, je discute la mise en scène. Mais là, mmh. vraiment, je discute la mise en scène quand elle est doublée d'une esthétique euh, mmh. par, par, par trop éclairée. Et quand on fait euh, revivre, par exemple, des scènes de d'extrême de, violence à des enfants dans une salle de classe, mmh. pour faire référence à, à notre turnots. Mmh. Pour moi, c'est juste intolérable. Ouais, Mais intolérable. Attention. Intolérable. Et, euh, est des, est des, est, on est à la limite, pour moi, de la, de la forme publicitaire. enfin Vraiment de Benetton, quoi. Hein? Ben Uniting Bon, bref. Euh... Donc l'usage de l'archive, la, elle vient, mais j'ai de le dire ce matin, peut-être que je l'ai mal dit, mais c'est vrai que j'avais besoin, euh, pour, euh, pour les gens du, du territoire, certains c des visages qui vont intervenir dans, dans le film de tout à l'heure, donc l'hypothèse démocratique, sont, sont, sont, sont connus, pour d'autres moins. Mais pour, à l'extérieur du territoire, personne ne les connaît. Personne ne les connaît, ces, ces visages. Euh... Et donc, euh, on, on, repart, euh, on repart 40 ans ou 50 ans après sur une histoire qui n'est absolument pas connue de, de plus personne. Plus, enfin, plus personne, on, on semble ignorer que, même qu'il que y, y a eu un, un, un, un régime euh, euh, totalitaire, pour ne pas dire dictatorial, euh, en, en Espagne. Donc, enfin, je veux dire, pour moi, il, il me fallait rétablir, enfin établir un registre de confiance, comme moi j'ai essayé de le faire pour pouvoir euh, me permettre de, de, de, de filmer ça, enfin, d'enregistrer ces, ces paroles, vous imaginez bien qu'il fallait un registre de, de, de, de, de, de, de confiance conséquent. Et il me, il me fallait exactement le même registre de, de confiance entre euh, le film et les, les, les spectateurs actifs euh, pour pouvoir pour que, pour que la parole de, de, de, de, nos, de nos témoins puisse euh, puisse prendre puisse, puisse, puisse être entendu et, et donc je fais marcher par exemple les premiers archives sur, sur burgos dans, dans le film euh, à la suite des, des, des, des propos d'arancha euh, qui donc était elle euh, au tribunal mm -hmm. euh, et on, on, va, on va voir que à la lettre en fait sa mémoire recoupe euh, le, le, le témoignage de, de, de Gisèle Alimi ou de Katia Kopp quoi. Et, et, et voilà c'est bon c'est des petites astuces mais de, de pour pour, que, pour montrer que voilà ce qui va suivre alors que le film va, va s'ouvrir vous allez voir sur une promesse d'un oubli total, d'une perte de mémoire d'un enfant euh, donc voilà dans un noir comme ça, en fait, nos, nos, nos, nos, nos intervenants de ce film vont, vont, vont faire un travail colossal de mise en récit, mais extrêmement précis enfin, de, de, leur, de leur histoire. Quoi. Et, et, et donc voilà, dans un premier temps, ça nous sert à ça. Après, ça nous sert à rappeler aussi des, des, des, affects, des, des de, de la rue euh, qu'on ne peut pas, qui est difficilement traduisible. Si on vous dit que que l'espace public était très policier, euh, était tenu fortement par la police, ben c'est une chose si on le voit, et quand on voit ces, ces, ces femmes euh, au coin d'un trottoir euh, plutôt âgées euh, qui, qui vont se saisir quand même de, de, du micro pour essayer de dire quelque chose de la situation, et en même temps on les voit mais terrifiées par la, la, la police qui, euh, mmh. qui, qui arrive derrière et qui, mais qui, qui quand même s'accroche à ce micro pour dire ça, ça dit à mon avis enfin, plus que tout de ce que du climat euh, dans lequel était tenu le Pays Basque dans, dans, dans ces années. Et voilà, donc j'avais besoin de ces, ces, ces, ces, ces petits moments pour, pour, pour, pour, enfin, pour euh, installer un rapport avec le, le regardant actif en sachant qu'évidemment plus, plus le film va, va avancer plus ce rapport aux archives va disparaître en fait. Parce que j'estime que le rapport de confiance est suffisamment grand même, à temps, enfin, pour, pour que, pour que ces archives disparaissent. Après, pour ce qui est de la collecte de ces archives, effectivement, on a fait appel à des documentaristes. Alors, moi, j'avais des pistes très précises. Donc, Alina, un tout petit peu, euh, euh, du, du côté de, de la RTVE, donc la radio publique espagnole, euh, mais surtout de la Sonuma. Je savais qu'il y avait des archives très, très conséquentes. Et surtout, j'avais... On savait que la Sonuma, donc c'est la, la RTBF, Enfin, c'est l'équivalent de l'INAM pour, pour la Belgique. Surtout qu'on savait qu'à cette époque-là, ils avaient des, des, des, des, des opérateurs qui tournaient en 16 et qui faisaient du très, très bon boulot. Et donc, on, on est allé chercher, chercher, et ça, c'est Justine Moreau qui s'occupait de, de, de ce travail-là. Et par ailleurs, nous avons accès à des archives internes euh, donc du, issues du mouvement de libération, et, et euh, qui étaient là, qui, qui, qui avaient pas été trop euh, fréquenté et donc euh, là j'ai demandé une autre personne anaïs euh, Aguirre qui a été euh, qui travaille maintenant à, à média basque mais qui, euh, qui à l'époque euh, était mon assistante euh, sur le tournage euh, et euh, de, de, de rentrer dans, en immersion dans, dans, dans ses archives donc elle a ramener quelques-uns et je crois que après il y a un troisième intervenant pour les archives, c'est euh, Manuel Senut, qui est un ancien étudiant à vous, qui lui, une fois que ces que archives ont été, ont, ont été euh, identifiées et, et qu'on enfin, qu savait ce qu'on allait appeler, et, et c'est lui qui s'est chargé de les, de les ramener euh, au film. Voilà. Donc ça s'est passé en deux temps, enfin en, en, sur deux terrains en deux temps, et en deux temps. Ouais, C'est euh, ouais, intéressant ce que, ce que tu dis parce que euh, je pense que pour les étudiants, ça montre bien à quel point quand on fait un film, euh, il y a un moment où il faut se, se positionner aussi euh, du point de vue de l'écriture par rapport à d'autres euh, films. en fait Savoir comment on se, on se positionne justement. À quel endroit on veut, euh, on, on veut se trouver en fait, dans une, une constellation de films qui traitent de, de questions historiques. Euh, et, et donc, il y a la question voilà, de trouver, trouver sa place. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment intéressant la façon dont tu as vraiment tissé, en fait, le, le, le, les témoignages avec ces archives qui viennent, en fait, de lieux extrêmement extrêmement divers. Euh, bon, là, il est, euh, il est 16h52, donc on va bientôt devoir clore. Donc je vais quand même passer la parole euh, au public euh, parce que ce serait intéressant de voir si vous avez des, des questions, euh, particulièrement euh, donc euh, nos étudiants euh, qui, qui sont présents ici. Euh, mais euh, bon... — Il faut savoir que voilà, euh, on pourra aussi discuter à la suite euh, de la projection de l'hypothèse démocratique, parce que là, vous aurez euh, donc tous le troisième jalon de cette histoire, euh, donc euh, l'hypothèse démocratique, qui est un film tout à fait intéressant. Et vous allez voir euh, très, très différent dans l'écriture euh, de, de, de ce qu'on a pu voir euh, ce, ce matin. Euh, en particulier un des choix que tu as, tu as fait qui me semble tout à fait euh, euh, intéressant et, euh, et, et qui pourrait être discuté on, on en parlera certainement c'est le, le choix de ne pas mettre les noms en fait des, des intervenants euh, donc euh, en carton donc, euh, sous les interventions mais, donc, de, les, mais de les présenter donc, euh, avec euh, du temps au moment de, du, du générique de fin euh, mais donc euh, voilà, de, de laisser un, un doute en fait sur l'identité euh, de, de, donc euh, c'est vraiment un, un choix complètement différent de celui que tu as fait euh, pour le second film donc euh, oui, oui, là, là, il fallait, pour le second film il fallait répondre à des, à des exigences à la télé, à des, des, des télés donc euh, effectivement il faut faire rentrer des cartons ça va très très vite, on a des phrases extrêmement courtes, les, les, les, les personnages euh, défilent, des, des euh, on, on, on a des, des, des, des plans, des séquences euh, très courtes, des, on est quasiment en punchline, et, et, et on n'a pas du tout le temps d'installer des personnages, de savoir d'où ils viennent, de ce qu'ils font, euh, voilà, donc on, on, est, enfin, on est obligé, on n'est pas obligé, on n'oblige rien, enfin, si on veut travailler avec la télévision, si on est, enfin, il y a des codes, on, on, fait, on fait rentrer ces synthés, donc qui identifient euh, Chacun. Le problème d'identifier chacun, enfin, de, de, de, de, de, de, de, dans ces cas-là, dans ces cas-là, le problème d'identifier une personne, c'est aussi la refermer sur son identité. Et quand on a, quand on a que des dangereux terroristes et des victimes, vous voyez, veut dire, ça, ça nous empêche de penser. Hein vous voyez ce que je veux dire Ça nous empêche de penser. Alors que si on les laisse par contre autonomes, et là c'est ce que permet le cinéma, euh, quand, quand vous regardez une fiction, vous ne vous, vous demandez pas quelle est l'identité euh, de la boulangère. Quel est son nom, son parcours, à quel moment elle a passé son bac. Vous, vous, vous admettez, si le personnage vous intéresse, vous attachez à la boulangère. Si vous intéressez pas, bien, vous passez à un autre personnage. Et voilà, voilà l'autonomie des de, de, de la, de personnages dans, dans, dans, dans, au cinéma. Et donc moi, quand je vois un documentaire, je n'ai pas besoin d'avoir la biographie euh, de voilà de, de, de, de, des personnages. J'ai envie de, de les rencontrer, de voir s'ils me touchent ou non. Et c'est ce qu'on, ce qu'on joue à, à, à fond dans, dans le dans le dans le dans le long métrage, parce qu'effectivement, euh, voilà, enfin, il semblait. Euh, d'abord important de leur laisser cette autonomie dans le film et deuxièmement de, de, de, de, surtout de, de, de les débarrasser de la stigmatisation qu'ils avaient connu qu'ils euh, qu ont connu toutes et tous sur des années et des années donc savoir est-ce que voilà, c est, c est, c est, c est, ces personnes sont dignes ou non de enfin ouais, est-ce est qu'il nous touche ou pas en fait c'est juste ça et si te, si te touche et eh il embarque et si tu ne touches pas eh bien, tu passes au suivant et tu, tu vois et mais ce qui est sûr c'est que par contre évidemment euh, à la fin du film on, on donne on donne évidemment le on, on, on, au, au générique on, on, on dit qui est qui mais dans un premier temps ça nous semblait complètement contre contreproductif et surtout en, enfin empêcher en fait quasiment le cinéma et empêcher même le le, le récit de circuler quoi et la rencontre, la rencontre avec, le, avec le spectateur actif de se faire. Voilà, donc c'est très bien parce que ça donne justement envie de, voilà. <rire> de voir euh, l'hypothèse démocratique pour ceux qui, le, qui ne le connaissent pas déjà. Euh, donc je vais passer la parole à la salle. Est-ce que euh, vous avez des questions à adresser à Thomas Lacoste euh, par rapport à ce que vous avez vu ce matin euh, de donc euh, film d'intervention, euh, film euh, télévisuel, euh, je vous laisse la parole. Oui, euh, c'est moi nouveau. <rire> euh, je voulais vous demander par rapport au, au long, du coup, qu'on va voir tout à l'heure. Euh, bon, j'imagine qu'il y a des, des années du coup d'écriture, euh, de recherche, etc. Vous avez dit que vous avez commencé par un cours un moyen pour arriver au long. Euh, J'ai des questions pour, pour avoir une vision un peu plus globale euh, du coup du, du film, du long. Euh, combien il y a eu de temps d'écriture, de tournage, euh, de post-production euh, Voilà, pour avoir un, un déroulé un peu une vision plus globale euh, de ce qu'on va voir tout à l'heure. Merci. Alors, euh, à vrai dire, euh, je ne sais pas vraiment quand, quand le, le, le, le, le tournage de, de ce projet s'est fini. On, on a continué à tourner euh, euh, après, après le montage euh, du long. Mais euh, parce qu'on on savait qu'il y avait ce quatrième objet qui arrivait, du coup, euh, on, continue, on a continué à tourner. Euh, les, le, le, le montage s'est fait en, en, en deux temps pour le long. Euh, qu'on a 315, 315 heures c'est ben à peu près l'équivalent de ce qu'avait Lanzmann un peu, enfin il en avait un tout petit peu plus enfin bon, c'est vraiment, en fait c'est très rare au cinéma et je, je déconseille vraiment <rire> d'avoir autant de rush là, là on documentait une histoire et on pouvait pas refuser les, les, les, les témoignages donc il fallait, il fallait enregistrer mais euh, franchement pour l'heure de, de futur <rire> Euh, si dans la salle il y a des futurs cinéastes euh, je, je vraiment euh, compte, partais sur 20h, heures, 25h heures, mais max quoi, dans un premier temps et après euh, voilà parce que là c'est vraiment c'est gigantesque donc, alors, ce qui s'est passé c'est que euh, donc, ce que je disais ce matin hein, jusqu'ici moi je, je, je montais euh, c'est moi qui montais enfin qui signais les, mes montages et j'avais avec moi des assistantes monteuses là pour ce projet comme ça à 315 heures, il faut un monteur, il faut de l'altérité mais forte, enfin, il faut de l'expérience euh, parce que c'est énorme enfin, les enjeux, tous les, tous les, enfin, d'abord le volume est énorme, les enjeux évidemment sont, sont, sont, sont, sont énormes, mais ça c'est souvent le cas dans, dans toutes les narrations, mais enfin, bon, là, à l'occurrence d'autant plus euh, donc là, là, là le, le, le le couple monteur réel était, euh, était incontournable pour, pour, pour ce projet. Et donc on a monté en deux fois. On a monté donc, avec Gilles Volta, qui euh, est un monteur qui vient de la fiction et du documentaire, qui, qui monte les deux. Euh, et euh, on a commencé, en fait, je lui ai présenté des rushs. Euh, je lui ai parlé des des, des, des, des, des, des personnages et des passages dont, qui me semblaient vraiment extrêmement importants. Euh, je lui avais borné toute, toute l'histoire. Je lui ai fait lire la Bible que j'avais écrite en croisant donc différentes euh, ces, ces différentes littératures, enfin, la littérature pol policière et les témoignages que moi j'avais j'avais j'avais chopé. Donc j'avais fait vraiment un, un, un gros très gros écrit. Et donc je lui disais bien toutes les bornes. Et donc euh, très rapide, on, on a commencé à faire un bout à bout pour le long métrage. Pendant, on a travaillé à peu près six mois. Après, on est parti euh, à l'été 2019, donc monter dans les locaux de France 3 le 52. Et là, c'était très clair pour nous que le 52, donc, euh, devait, euh, par sa voix off et la contribution du. du euh, L'introduction à ce, à ce, au récit du, du, du conflit, de sa transformation par les internationaux, devait se, vraiment être le lieu où on borne au maximum enfin, tout, tout ce qui nous semblait intéressant, c'est-à-dire les temps de négociation, les, enfin, voilà, enfin, tout ce qu'il enfin, qu fallait absolument, enfin, le côté informatif devait de, être présent dans ce 52. Hein, donc, qui, qui, qui, vous avez vu ce matin, qui, qui va vite, certes, qui est dense, mais euh, voilà. Pour que... Alors donc du coup ce 52, on l'a monté en... Alors ça c'est... Normalement un 52 comme ça, c'est au minimum six semaines de montage. Et nous, euh, au 11e jour, donc, on l'a montré euh, à la chaîne, qui, enfin, qui exigeait qu'on le montre à la chaîne, parce qu'il partait en vacances, ce qui, ce qui nous arrangeait bien. Euh, euh... Et donc ils ont validé le, le montage, un truc de, qui était, un, sans nous poser aucun problème. Alors, on avait fait, on avait fait des voyous parce qu'on est des voyous. Enfin, euh, Gilles a un peu plus de bouteilles que moi. Et on avait fait, on avait fait des, on a, on avait mis un faux titre, gare épée. Euh, on avait mis euh, des chapitrages. Et on avait mis des, des archives un peu provocantes au début, notamment euh, ce, ce pistolet qui se charge en se disant, voilà, c'est ça qu'on qu lâche, mmh. ces trois choses. Le reste, on ne bouge pas. Et donc, ils m'ont validé même le, le pistolet en garépée. Ils me dit, vous vous croyez J'ai l'impression que c'est déjà pris <rire> bon, dis, Ah oui, c'est vrai, c'est possible. Que ça ait été, non, bon. Bref, donc on a fait les coquins. Et donc, euh, d'où euh, Pays Basque et Liberté, à long chemin vers la paix qui est arrivé. On, a, on avait le titre, mais on ne voulait pas le mettre à l'écran tout de suite pour qu'ils puissent euh, nous montrer qu'ils avaient, voilà, qu qu avaient un pouvoir dessiné. Bien sûr, on a enlevé les chapitres qui n'avaient absolument aucun sens dans un, dans, un, dans un 52 minutes, mais ça, c'était prévu. Euh, voilà, donc on a lâché ça, mais ça allait très très vite. Donc au 14e jour, on a, on a livré le, le 52. Et après, euh, on est parti sur le... Sur le montage, euh, on est revenu sur le montage du long. Et ça, c'est vraiment un conseil euh, pour les futurs monteurs ou les futurs euh, cinéastes ou les futures monteuses. C'est vraiment de. Voilà, on, on, on dérush, on fait des bouts à bout, on fait une pause. On fait un, un premier montage, on fait une pause, voire une grande pause. On va se baigner, euh, voilà, passer du temps dans les vagues. Et on revient euh, faire sonner les choses. Et est-ce que le, le monteur avec lequel tu as travaillé a, a vu les 315 heures ou est-ce que tu lui as épargné euh, Ou est-ce que y a, est, tu, tu es le seul à les avoir vu, ces euh, revus et travaillé Oui, comment il les a vues. Mm. Tu fait — Toi, tu, tu sais à peu près avec combien à partir de combien de, de rush tu l'as fait travailler ?— Non, il avait droit il le droit de, de, de tout regarder. Hein. Oui, que oui, que je bien sûr. rien. Mmh. Euh, de temps en temps, il le faisait. Ah, J'ai vu ça, c'est vachement bien. Et tout. Mmh. Et euh... Non, non, ouais, non il, a, il, a, il, a, il a pu aller là où il voulait. Mais après, c'est vrai que moi, je lui disais, bah, commence par ça, vo vois ça... Euh... Mais au début, en fait, ce qui était très... Parce que lui, il découvrait complètement l'histoire. Enfin, il, il, enfin, il, il a une culture politique, littéraire, enfin, bon, a, enfin, très cinématographique, tout ça, enfin, très, très conséquente. Donc il n'ignorait rien, lui, de... de enfin, il n'ignorait rien. il, enfin, il, non, il connaissait euh, Franco. et enfin, Il y avait des choses qui étaient assez claires pour lui. Euh, ça, là, c'était important. Euh, mais, euh, euh, pourquoi je dis ça oui, mais après, comme tout le monde passe à cette histoire, il a l'impression, enfin, je le laissais à une matinée, parce qu'il il devait regarder des, des, des trucs, donc je lui avais conseillé. Et il re, je, je le, re, le retrouvais, il me dit mais c'est dingue ce que j'ai appris. Enfin, pas, mais mais c'était tout le temps comme ça, c'est dingue. Donc, donc je me disais, mais arrête de vous dire ça, parce qu'il était en train, en fait, de, de, de cocher, enfin, au lieu d'éliminer, il validait, en fait, l'ensemble des 315 heures. Enfin, je me disais, mais on ne va pas s'en sortir. Et en fait, non, non, non, on, on il ouais, y, y a eu ce moment de, de découverte et qui, est, qui est pour, je pense, pour quiconque est normalement constitué, euh, ben on, est, on, on est atterré quoi, par, par, par ce qu'on apprend dans, dans, dans, dans, dans ces rushs. Mais vraiment, il enfin, y, f... y a un tournage, parce que c'est parti, on en avait discuté, on n'est pas revenu, mais qui est on, une scène euh, avec Paco et Chebaria. Euh, mmh. Paco, c'est son surnom. Mmh. Mais enfin, euh, donc le médecin légiste où on est là, dans son grenier, dans, son, dans ah un ossuaire. Ouais. C'est son ossuaire. C'est un, un homme qui, fin, qui, qui fait un boulot de, fin, de dingue, hein, mais, mais c'est lui qui documente scientifiquement les, les, les, les plus de 110 000 euh, disparus euh, de, du régime franquiste. Euh, ah. Et c'est lui aussi qui, qui documente scientifiquement les, les, les, les, les, les cas de torture euh, euh, au Pays Basque. Et là, on a, là, dans cet ossuaire, euh, 7 ou 8 heures d'un entretien, mais c'est tellurique. C'est tellurique. tellurique. Et là, là, pour le coup, il y a un film, mais comme. Euh, euh, bon, enfin, moi, je ne vais pas revenir sur, sur, sur Lanzmann, parce que. Mais Karski, tu vois, Karski. Mm. Euh. C'est enfin, une figure pour moi qui me semble complètement sisyphienne, hein, celle de Yann Karski, mais, mais, mais, mais celle de Paco, je peux vous garantir que c'en est une autre. C'en est vraiment une autre. Mmh. Ce type euh, a des données, enfin, et vit, oui, voilà, ça c'est son. Mmh. Voilà, pour cette aussi, ce, ce, ce truc est dingue. Est juste pour dire, est mmh. qui a. Des, des chiens ou des animaux. Et, il a été passé par beaucoup de choses, dit pour brûler les eaux, etc., etc., Il a participé dans des récupérations des corps en, en, dans, pour la guerre des légions, de la guerre des Maldives. Euh, donc euh, les corps de Cervantes. C'est <rire> dans les larges et dans les profondeurs, absolument. C'est un homme incroyable. L'humanité. Euh, remerciante. Ouais, ça, donc ça fait. Voilà, c'est encore un autre film. Ce sera la dernière question, ouais, puisqu'après on le voit. On commence à poser des choix, par exemple, entre nous. Comment on va débuter le film C'est quand même un choc. C'est une bonne question. Bah, c'était un immense débat. On a, on a... Là, par contre, c était, c était pas... on n'était pas. <rire> ni lui ni moi, on était stable sur l'affaire. Après, on se disait que. La... Je voulais absolument que dans, dans le film, euh, un, un, un personnage, euh, une personne, prenne en charge la question de l'enfance. Et donc, je. Bon, en l'occurrence, c'était Ego et Et. Euh qui fonctionne effectivement, c'est les deux seuls couples, euh, comme tu l'as très bien pointé, hein, comme un, en couple, parce qu'il y a son père qui, qui ferme le film, qui annonce l'autodissolution. Euh, mais c'est vraiment pour initier, parce que pour ceux qui ne savent pas, voilà, il faut quand même il faut bien lire les cartons de fin pour le euh, comprendre. Mais euh, euh, je trouvais que cette euh, ben, la façon dont euh, il, la, son bégaiement... La, la difficulté qu'il avait à s'exprimer, alors pour tous ceux qui le connaissent, c'est quand même qu'il réfléchit vite, euh, et voilà, plutôt fort, mais il a une capacité à pouvoir faire, à pouvoir dire quelque chose, articuler quelque chose de son enfance, à peine, enfin, il dit des choses, hein, il dit. mais surtout de, de se dire, de, de, de, de nous dire que euh, euh, il avait comme un, un voile sur sa mémoire, quoi. Donc, de... <rire> Finalement, de prendre pour introduction cette promesse d'oubli. Je trouvais qu'il n'y avait rien de plus beau pour traduire quelque chose de la violence et pour lancer le film. C'est-à-dire qu'en fait, le film, se, ça fonctionne comme un, une espèce de, de, de, de, de, de court-métrage euh, en amont de, du long. Hein, C'est-à-dire que là, on ferme au noir. Et c'est là où on lance le titre. L'hypothèse hypothèse démocratique. Voilà. -à comment, à partir de là, dans le noir, puisque c'est l'état de, de, de cette enfance, on peut essayer de, de, de reconfigurer quelque chose, quoi. Et donc on rouvre, on va rouvrir sur... Sur, sur Garnica, tout à fait. Mmh. Passage au noir, voilà.